Ça y est, il est enfin là, Earthworm Jim 3D. À l'époque, il me faisait euh, vraiment, vraiment envie. Je me souviens, c'était en 98, je crois. On voyait des, des images et tout dans, dans les magazines. Et nous, à l'époque, on avait vraiment kiffé Earthworm Jim sur Super NES. Et quand on avait vu les, les images, dont, dont je crois que c'était le magazine Nintendo 64 Player ou une connerie comme ça, euh, bah, ça nous donnait tout simplement envie de découvrir l'univers loufoque d'Earth en en 3D, mais il s'avère que, un peu comme pour euh, Ocarina of Time, euh, bah, on n'a jamais pu, puisqu'au final, euh, bah, on a revendu à 64, on n'a jamais du coup essayé cet épisode-là. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Old TV et OldiesRising.com, aujourd'hui on se retrouve donc avec Earthworm Jim 3D, euh, un jeu qui visiblement euh, n'est pas resté dans les annales, Hein, puisqu'il n'est pas celui-ci euh, réalisé par David Perry euh, mais par un studio écossais euh, qu'on a vu au début du, du générique donc j'ai déjà oublié le nom euh, et qui n'a pas fait grand chose j'ai réussi à trouver très peu d'informations sur, sur ce studio-là mis à part qu'il était écossais Voilà. Euh, et en revanche c'est édité euh, par Interplay donc euh, qu'on connaît pour euh, pas mal de jeux à l'époque euh, notamment euh, Another World si je me souviens bien c'était édité par Interplay, le fameux jeu d'Eric de, Chahid, dont je vous ferai une vidéo euh, très probablement un jour. Donc allez, on va se lancer, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Euh, le jeu a très très euh, mauvaise réputation. Euh, réputation d'être une bouse ambulante. Euh, on va lui laisser sa chance, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec la transposition de... Euh, de ce Astorm Gym en 3D, donc tu rejoins l'hôpital, tu es mal en point, après un grand coup de vache, à la cervelle, ouais tiens la cervelle en compote, ok? La situation est très critique, il n'y a plus qu'un miracle pour te sauver. Ah ouais, tout le monde flippe pour moi apparemment. Hein. Ils ne peuvent rien pour lui. L'infirmier anxieux lui aussi secoue la tête. C'est maintenant dans la tête de Jim que la bataille se livre, oui parce qu'il a été assommé par un coup de vache. On sait pas trop pourquoi. Au niveau de l'histoire, on l'a vu vite fait dans le début du générique là. Euh, Jim a reçu une vache sur la tête alors qu'il était en train de jouer tranquillement de l'accordéon, visiblement. Ça c'est pour l'histoire, donc euh, voilà, ça tient sur euh, le recto d'une feuille OCB. Hein. Euh... Ah il est classe ce petit Jim en 3D là, il est sympa. Et donc apparemment, euh, pour sauver Jim qui est euh, sur le brancard là, visiblement, il va falloir euh, diriger un mini Jim dans sa tête pour euh, <rire> soigner les parties de son cerveau qui seraient mal en point visiblement. swarm Jim, c'est toi Oui. Et ben, pas, je sais pas, j'ai une drôle d'impression, la sensation d'avoir rétréci, effectivement. Ouais, moins de volume, mais plus de pêche. Je suis Peter Puppy, ton meilleur ami et ton guide accompagnateur cérébral. Tu dois être le super ego de Jim, la ligne de défense ultime, ton cerveau contre la bombe. Lobotomique. Mais où est-on Ici, il y, a, il y a des toilettes, c'est que ça presse. Ici, la centrale neuronale, le disjoncteur de ton cerveau. C'est ici que s'entreconnecte le quatuor de, te, de tes cerveaux euh, de verre et aucun patiente un peu actuellement j'ai du mal à lire là en plus ça défonce les yeux à 64 retourner dessus ça fait franchement mal aux yeux hein. tisanie encéphalique et ton équilibre mental est en péril tes phobies et tes angoisses ravage ta cervelle d'oiseau rends toi à l'évidence Jim tes bulles de savoir se sont envolées et tu dois les retrouver aucune pensée n'a de puissance du super ego d'airstorm Jim envoyez moi les méchants tout de suite mon ami avant qu'on en arrive là mon contrat m'oblige à te fournir des informations rassemble tes bulles de savoir et fais moi mousser ce cerveau visiblement voilà ça va être le l'objectif principal de, du jeu ça va être de reconnecter euh, <rire> le cerveau d'air swarm et ben j'ai l'impression que c'est parti par contre là on a toujours les, les voix à anciennes hein, les... d'air <rire> swarm gym ça fait plaisir « Stade de la partie, tu es aussi malin. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est que « écume de mer? Ok, bon, bah c'est parti. Hein Alors, pour sauter, on est sur le bouton A. Hop. Euh, génial, la caméra, ça commence bien. « Et hey Jimmy, tu te rappelles, moi, c'est moi Morph, ton frère de récré. Je viens t'aider. Quand tu peux avoir toi, viens vite me voir. Je te montrerai une astuce pour te faciliter la tâche. » Bon, ça marche. Visiblement, il sera là pour nous, pour nous aider. Bon, je regarde un petit peu les commandes. Parce que là, forcément, de se retrouver sur, euh, sur 64 dans un hiver en full 3D, ça fait un peu chelou. Euh, donc, on va regarder ça. Au niveau des caméras. Alors, attends, Est-ce qu'avec le bouton C, on peut faire quelque chose Visiblement, ouais. Euh, ok, coup, toujours le coup de l'assaut avec la, la tronche de Jim. Donc, ça, c'est avec le C, euh, le c bas. Bon, on va jumper pas très haut notre gym, mais bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bonheur. Ok. Est-ce qu'on accède aux missions, peut-être, comme ça Faut que tu réunisses d'avant 12 mamelles. Je peux pas aller là. Oui, alors, il va falloir récupérer des mamelles de vache aussi, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas tout... Tout à fait compris, là, pour être honnête. C'est un, un peu le bordel, ce, ce scénario d'Hersoam Gym. En même temps, ça ne m'étonne très peu. Toujours eu le... L'univers un peu loufoque d'Earthstorm Jump, par contre les couleurs sont super flashy. Le gym est plutôt sympa, je trouve, il est, il est assez rigolo, et bien foutu pour, euh, même en 3D, je le trouve sympa, regardez. Il a une bonne petite tête, même en 3D, je trouve, euh, trouve qu'il a gardé le, le charme de la version 2D. Alors quoi, fantasme, qu'est-ce que c'est cette partie-là Il faut que tu réunisses davantage de mamelles, donc il en faut 49. Je sais pas par où on peut commencer alors ça ça a l'air d'être le HUD central en fait euh, pour accéder aux... aux missions. Putain la caméra elle galère. Euh, ici on peut rien faire. Ici les autres. Ah le flingue excellent. Ah pistolet mitrailleur nickel comme dans dans la version euh... dans la version Super NES avec la touche Z donc la gâchette Le souvenir Apparemment ici je vais pouvoir y aller je pense il le joue de la cornemuse de Jim. Donc lui apparemment c'est un ami, on peut peut-être lui parler. La caméra te permet d'explorer ta tête, les boutons C droite et C gauche, la fonction pivoter, le bouton C supérieur commande la fonction zoom. Et si tu maintiens le bouton R enfoncé, la caméra restera derrière toi si tu maintiens le bouton R enfoncé. Ok, d'accord. Le bouton C supérieur, tu pourras regarder autour de toi. Utilise le stick pour regarder. Appuie de nouveau sur le bouton C supérieur pour revenir à la position normale, d'accord. Oui, donc c'est... Ah oui, en fait, on zoome au fur et à mesure comme ça avec le bouton C haut, visiblement. Bon, ça n'a pas l'air trop trop complexe au niveau des, des commandes, ça a l'air plutôt bien fait qui est assez brave pour venir jusqu'à l'hôtel, resplendissant de la vache sacrée du souvenir. C'est moi, Erson Jim, le super-héros devenu super-égo. Serait-ce l'élu des verts, tu n'arrives. ici si, pas au bon moment, tu sais, pourrais-tu revenir plus tard. Pas de complications, la vache. On m'a envoyé la lettre de l'ordre. carboïde ton ennemi de toujours s'est introduit dans ce cerveau et fait une fixation sur un certain mauvais souvenir. Tu crois peut-être avoir oublié la terrible guerre des clapiers de 72, mais tu te trompes, tu étais encore à petit encore petit à la fin de la guerre ok mais elle s'est cristallisée dans ton esprit il te faut maintenant revenir dans ton temps résoudre les conflits entre les bêtes euh... et mettre fin à ce doucement infernal par l'esprit suprême des vers je redresserai ce torse ce n'est pas un corps bon qui va pour être adulte alors attends je comprends pas hein, je comprends que dalle en fait à ce que je lis il faut apprendre à rester zen ah non zen ces portes s'ouvriront avec assez de mamelles. Je fais sauter les cases de ton cerveau pour gagner les mamelles. Bouton star sert à avoir les meilleurs scores. J'ouvre la première par porte gratuitement. Et fais gaffe, vermisseau, C'est une ferme. Ok. Bon. Et bah c'est parti dans la première mission apparemment. On va y aller. On va recadrer la caméra directe avec R. Hop. Le bouton star. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder Demi tour sauvegarde et direction cerveau. Je vais en finir. <rire> Je me débrouille bien. D'autres trucs au hasard. Ouais, c'est tous les... Euh, en fait, les petits odeurs. <rire> Excellent. Ouais, c'est tout à fait loufoque, la série du Hearthstone. Du... Donc, on peut activer les odeurs. Hein. On voit qu'à l'époque, ils étaient déjà au taquet niveau euh, technologie. zic, elle est là. Hop. Les odeurs, on va les laisser. Je sais pas ce que ça va être. Je me débrouille bien. Ça doit être les stats du jeu. Voilà, c'est ça. Euh... OK. Donc, les mamelles, on en a une. Visiblement, on a des boules des bulles. là Je ne sais pas ce que c'est avec le 0. Et les 188, ça doit être les pas. Hop, on va regarder un peu le reste. Je vais en finir tout pour arrêter. Hop, bon, on va y aller. On avance. Je crois que ça va être n'importe quoi, cette vidéo. Je, je le sens. Ah, il y a une bulle là-haut. On va essayer de la récupérer. Voilà, une quelle Une sur 100. Hein. C'est un truc qui va s'apparenter, je pense, au... un peu aux étoiles de, de Mario 64, j'ai l'impression. Plus fort, appuie sur le bouton A. Ah, et tu sauteras. Ah. Ok, d'accord, appuie sur les boutons B et A pour faire un bon super cool. Ah oui d'accord, il fait une roulade en fait. Quand on maintient euh, quand on maintient un B. Sympa la petite animation. Ah, par contre on a toujours les musiques un petit peu country de Airstorm Jim, ça ça fait plaisir. Hop, pression de la gâchette, oui d'accord. Bon c'est vraiment le tuto là, hein. ça va nous apprendre. Euh... Bon plutôt que de vous faire un test, je me suis dit après tout pourquoi vous pas vous faire un, un tuto parce que c'est un jeu assez.. Euh... assez méconnu, assez euh, peu, peu joué. Donc je me suis dit ça pouvait être une, une bonne idée d'en faire directement un live en vous montrant le début, je pense que ça vous.. Que, voilà, vous... La plupart des gens n'ont pas vu grand chose sur ce jeu. Euh... Donc euh... je me suis dit allez, c'est parti L'hélicoptère, mon ami, appuie deux fois avec de l'élan, ok, d'accord, tu sauteras plus loin, d'accord. Ah yes, toujours l'hélico. Mais c'est excellent, on retrouve vraiment la panoplie des, des mouvements de Jim, de hein. par contre la caméra, putain, elle a vraiment du mal à, à suivre. Hein. On retrouve la panoplie des... regardez la tête qu'il a. Je sais pas s'il va faire des petites animations euh, si je touche pas la manette, histoire de voir un peu comme, euh, comme sur Super NES. Pour l'instant il bouge, en tout cas il reste pas statique, ça c'est cool. Je sais pas s'il si va se mettre à faire des conneries, histoire de voir un peu dans sa combinaison de super-héros. Au niveau modélisation c'est plutôt pas mal, je trouve c'est franchement correct. Bon, là, je peux pas tourner la cam. Bon il a pas l'air de... de vouloir faire grand chose. Ah si, ça y est. Ah oui, il fait du, du hula hoop avec sa tronche. <rire> Excellent. On va essayer de voir s'il ne fait pas une petite deuxième animation sympa, histoire de rigoler un peu, puis après on, on va s'y mettre quand même. Ah, c'était vraiment la, la marque de fabrique de, de ce jeu-là, hein, cet univers euh, assez loufoque, assez marrant. Nous, à l'époque, ça nous avait vraiment fait taper des barres, sérieusement. Trouver ça absolument excellent. D'ailleurs, je me suis pas fait quand il est re, ressorti sur la sur la... Il est ressorti sur quoi sur la 360 et sur la PS3. Un petit peu de cœur va sauter. Ah non, bon, elle refait la même chose. Bon, bah écoutez, allez. J'ai ah, mon saut. J'adore la manière dont il court, c'est excellent, la petite démarche qu'il a. Hop là. Bon, ça, il s'accroche facilement, il a pas de souci. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'ici, on peut pas faire grand-chose. Hop, c'est ah, de monter là-haut. Ah, je pense que c'est niveau caméra que ça va être relou, en fait. Là, je le sens tout de suite, en fait. À manière de jouer, la caméra n'a pas tendance à, à suivre euh, le personnage, en fait. Ah, il y a encore deux boulettes là-haut. Ah, putain, il glisse. Direct. Abusé. Ah la 64 euh, reine quand même des, des jeux de plateforme 3D à l'époque mine de rien Apparemment ce Air m'avait Gym avait, avait pas du tout convaincu hein. J'ai lu franchement les... Putain <rire> J'ai lu les tests et tout euh... Franchement euh... Il y a vraiment des gros défauts au niveau de... Bah notamment de sa caméra Puis après l'univers est quand même assez sombre, assez pixelisé et tout euh... Bah ça fait un peu euh, bouillie de pixels quoi Si vous voulez ce que je veux dire J'espère que je vais pas rester coincé dans cette pièce. Est-ce que je peux détruire les, les caisses J'ai pas l'air. Avec mon pistolet mitrailleur de ouf. Ah yes Bon bah ben voilà. Oh putain Voilà, nickel. On va débloquer tout ça, tranquille. En tout cas, la musique, c'est vraiment dans le. <rire> Comment il gueule. C'est dans le plus pur style Earthbound. J'aime ça. Par contre, on n'est pas, on n'est pas déçu. Hein. On reste vraiment dans du, dans du connu, quoi. Je peux même pas regarder derrière, là. Ça, c'est excellent le fouet. Il a pas l'air d'aller très loin, par contre, le fouet. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air aussi Lufoque en fait. Euh, voilà, c'est. Hearth Swarm c'est dommage que c'est pas suivi cette, euh, cette mouvance-là, mais en fait ça s'est fait un peu détrôner au niveau du loufoque par, euh, par Conquer euh, Bad Fur Day. Cœur Batfur Day là, le jeu de Rareware, euh, pareil jeu de plateforme euh, exceptionnel de Rareware sur la 64 avec l'écureuil là hyper grossier et tout. Ça c'est un jeu qui m'aurait bien fait triper à l'époque euh, dont la 64 aurait eu bien besoin euh, beaucoup plus tôt en fait. Il aurait eu besoin de beaucoup plus de jeux euh, comme ça à l'époque. On aurait pu croire que Air Swamp pouvait euh, rattraper un peu ce filon là parce que c'était plutôt bien parti avec les épisodes, euh, les deux épisodes. Euh, la bah, SNES et Mega Drive, hein, euh, je crois que c'est sorti aussi sur Saturn Airstorm euh, Zoom 2. Et c'est dommage qu'il ait pas suivi ce chemin là et puis surtout qu'il n'ait pas eu une deuxième, euh, deuxième vis perso parce qu'on l'a jamais revu hein, depuis, hein, mine de rien. Mis à part la réédition HD, euh, c'est un peu dommage. Alors lui à mon avis il faut peut-être lui parler ou je sais pas. Ah oui bah oui c'est la cage du hamster. Il va nous ouvrir la porte, nickel. Merci bonhomme. Ça a l'air vraiment n'importe quoi. Attention Jimmy, il y a un méchant. Sur le bouton B, sert à éviter ses missiles au sol. Ce stick te permet de rouler partout. Ok Bon, choper un boss déjà Allez, raid raide la cam Putain, c'est un truc de fou. Je sais pas comment je vais pouvoir le battre. S'il faut que je lui tire dessus ou pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette caméra Sérieux ah, Je peux lui tirer dessus, donc déjà, ça, c'est un bon point. Ah, merde, je me suis fait avoir. Il faut tout sans cesse rappuyer sur la caméra. Elle se recadre pas derrière le bonhomme. Ah nickel, fléu. Certaines textures qui sont quand même un peu dégueulasses, hein, qui bavent à fond. Alors là, il y a des frigos qui sortent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Décollage des frigos, ok, ça marche. Marc, <rire> ça me fait penser à, à l'épisode sur Super NES au tout début, au tout début où il y a, le, y a le, le lanceur de vache, là, justement avec l'espèce le, de frigo. Ah tiens, j'ai récupéré une mamelle visiblement, une mamelle d'or. J'en ai une sur trois. Apparemment, il y en aura trois à voir dans cette zone. Et bon, on va continuer. Pour l'instant, c'est plutôt rigolo. Donc, euh, on va pas se faire prier. Voilà, bon, il y a pas mal de petites bulles à, à récupérer. On va les choper direct. Ah, les petits obstacles. Putain, j'ai l'impression que ça rame. <rire> Comment il râle Ouais, j'ai l'impression que ça rame à fond en fait, que ça saccade. Alors, le jeu est sorti, sorti euh, également sur, euh, sur PC à l'époque. Mais on va essayer de se le faire une nouvelle fois. Ouais, il, il est sorti exclusivement sur 64 au niveau euh, en, en ce qui concerne les consoles et il est sorti également sur PC à l'époque. Il faut lui parler. Repos soldat, je n'ai jamais vu de poulet en si piteux état. Mais non d'Aérico Sex c'est le colonel Croupion. <rire> Héros de la guerre. Très juste, fiston, j'ai une mission à te confier. Une mission pour moi, c'est cool. Les perfidies des vaches ont engagé un corps de hérissons mercenaires et les piquants pickpockets ont piqué une pierre de mon pierre cardin. <rire> N'importe quoi Avec vos dossiers top secrets. Non, mon slip cardin revient vite, fiston. La survie des poules en dépend. Pas de problème, croupion. Retour en sleeping assuré. Oh, oh là là Bon, ce qui est bien c'est que ça respecte tout totalement l'univers d'Air Jim. Ça par contre, il hein, n'y a pas de, de souci quoi. On pouvait avoir une petite déception à ce niveau-là sachant que c'était pas Virgin et puis euh, David Perry euh, au programme de... Ah merde Je suis mort Ah non, je reprends d'en du... bas. Euh, on pouvait avoir des, des petits doutes et... Euh, regardez comment ça lag là en fait, comment il court. Avec ces grenades là. Non c'est qu'est-ce que c'est ça Je sais pas, ouais, on dirait des grenades en fait. Euh, ouais c'est des grenades. <rire> on pourrait avoir des doutes et tout vu que c'est pas David Perry et, et ses équipes qui étaient au, aux commandes, mais au final non pas du tout. Hein. C'est fidèle au niveau de, de l'univers. Donc ça c'est vraiment un bon point. Par contre là techniquement, c'est à la rue quoi. Ça rame à donf. On va essayer d'avoir ça de plus loin. Ou alors, on va avancer un peu plus vite. Voilà. Ah, voilà, les petites boules bleues, en fait, c'est tout simplement de l'énergie. On va essayer d'éviter toutes ces grenades. Waouh, c'est chaud, elles arrivent de plus en plus vite. Nickel. Bon, je pense pas que je manquerai de, de munitions. Normalement, ça devrait aller. Ah, par contre, là, j'ai deux portes. Et euh, eh ben, on va commencer par celle de droite. La démarche de Jim est excellente. Regardez comment il court comme un gland. C'est excellent. Ah, par contre, là, il y a quelques mobs. On va essayer le fouet, tiens. Ah, joli Impeccable Allez, récupère oh, tes boules. Yeah. Oh, yeah en fait, ces petites boules-là, c'est exactement les mêmes boules que sur Super NES aussi, j'ai l'impression. Ça y ressemble beaucoup. C'est ce qui nous redonnait d'ailleurs de l'énergie. Bah, ça y ressemble. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la croix directionnelle ah, bon, On ne peut pas jouer avec le... la croix. C'est uniquement au joystick. Ah, je suis content en tout cas de pouvoir euh, essayer ce ressemble, Jim. J'avoue vous qu'à l'époque, euh, comme je vous disais, il nous faisait vachement envie. Et du coup, euh, bah, je suis content de pouvoir l'essayer. Ça n'a pas l'air si pourri que ça. Euh, Je suis assez surpris d'ailleurs euh, que ce jeu ait fait un... un bide euh, énorme. Bon, C'est vrai que si on compare par rapport au restant de, des jeux du style qu'on avait sur la machine, euh, il avait une, une énorme concurrence. Oh putain la vache euh, Quand on voit les Banjo-Kazooie, euh, Mario 64, Donkey Kong 64... Euh, même Conquer Bad 4 Day qui joue un peu dans le même registre euh, au niveau de l'univers loufoque. Euh, c'est vrai qu'il y, euh, y avait du level hein, sur la 64. Hein. En jeu de plateforme, c'était vraiment la, pour moi la, la reine des, des jeux de plateforme 3D la 64. Sans contestation possible d'ailleurs. Ah, une petite boule là-haut. Hop, on va la choper. Bon, la musique est répétitive par contre, c'est dommage qu'on qu n'ait pas... Un peu plus de variété. Mais sinon c'est sympa, c'est tout à fait dans le délire. Alors là il y a un slip là-haut. Je sais pas si j'ai. Je sais pas si je devrais le récupérer ou pas. On va essayer d'aller là-haut, voilà, essayer de visiter un peu tout ça. Le problème de la 64 je trouve c'est ce lissage de, de texture en fait. À des moments ça fait vraiment bouilli quoi. Euh, bouillie de pixels, c'est un petit peu dommage Alors sur certains jeux c'était plutôt bien Bien foutu, ça faisait Beaucoup plus beau que sur la Playstation Mais j'avoue sur d'autres euh, ça fait pas super Mais là le niveau du choix des couleurs euh, à mon avis euh... Au bout d'un moment ça doit quand même Piquer les yeux quoi. On va descendre, on va essayer de se le faire de là Wow Ici il est en pleine tête là Bon, ça va, on récupère quand même de l'énergie assez facilement. Mais il y a du monde, là. Ah, mais le flingue se recharge tout seul, en fait. Donc ça, c'est bien. <rire> ah, putain, le... Ouais, le gros problème, là, c'est vraiment la cam'. Vous voyez la caméra dynamique en fait euh, elle suit pas du tout le perso quoi, elle reste pas calée derrière lui, on est sans cesse obligé de la recadrer euh, manuellement et je pense que euh, quand le jeu se compliquera un petit peu, euh, ça arrive d'être euh, bien plus difficile à jouer. Bon les voix digites ça a l'air correct. On a un peu les textures, là. Ouais, c'est ça, c'est cet effet de flou, en fait, sur les sur les textures. Hein. C'est propre, vraiment, à la 64. Bon, là, après, en même temps, je joue sur un, un LCD, donc ça rend pas non plus honneur au... Au... Au... au jeu. J'imagine que sur une... une télé à type cathodique, ça doit être quand même un petit peu plus propre. Euh... Enfin, en tout cas, ça doit pas amplifier les, les défauts, comme ben, c'est le cas sur la 64, quand on joue avec un, avec un LCD, quoi. Ça, c'est notre pote. Appuyez sur le distributeur pour faire le plein. Si la machine ne scintille pas, elle est probablement vide ou éteinte. OK. On va faire le plein de quoi avec ça Qu'est-ce que c'est Ah, OK, d'accord, nickel. Qu'est-ce que je lance Ah, c'est des bombes, apparemment. Alors, attendez, je vais récupérer, parce que là, j'en ai gaspillé une. Ah, mais c'est mort, maintenant. Si Ah, non, c'est mort, maintenant. Je peux plus... L Espèce de champignon explosif là, j'ai l'impression. On va les garder, on sait jamais s'il y a un petit boss là quelque part. On va essayer d'utiliser le fouet pour. Ah, on peut pas. C'est mal foutu. J'ai utilisé toutes mes munitions spéciales là. Bon voilà, je suis full en en énergie. Non, il faudrait juste pouvoir ouvrir cette porte. On va grimper ici. Ah, merde Probablement un petit truc à faire ici. Et oui, forcément les petites bulles à récupérer. Assez chaud quand même hein, de gérer avec la cam et tout, euh, même pour, euh, pour apprécier euh, les plateformes pour les sauts. C'est pas de la tarte. Bon, là j'ai récupéré normalement tout ce que je devais récupérer dans la, dans la salle. Peut-être la porte va s'ouvrir, non. J'aurais peut-être oublié quelques-unes là-bas. Et oui, je me disais bien que j'en avais. Ah oh putain ils sont revenus en plus les enfoirés ils ont repop puis on peut pas grimper directement bon, Ça va heureusement leurs leur missiles sont assez faciles à, à éviter Il suffit que je dise ça pour foirer mais dans l'ensemble ça va Il y en avait un deuxième dans mes souvenirs Il est là Allez, monte! Ah <rire> putain, comment il gueule! Excellent! Bon, par contre, la visée se fait assez facilement. Automatiquement. Ah, la trappe s'est ouverte. Euh, faudrait que je récupère les. Ah, mais je peux monter là. Faudrait que je récupère les boules, mais je vais essayer de grimper à. à cette corde là. Il doit y avoir un moyen de s'accrocher, non Et non Dommage ah, Par contre, je peux monter ici, donc ce sera peut-être plus simple. Bon, C'est super répétitif au niveau de la, de la Zipmu. Allez, bordel! Putain, puis les ennemis qui repopent là sans arrêt, c'est. Vous voyez cette caméra, cette caméra là? C'est vraiment hallucinant quoi! Elle vous suit pas, elle vous suit pas, elle vous laisse tomber la cam. C'est ouf! Je sais pas s'il peut me shooter en hauteur. <rire> Bien sûr que oui. Enfoiré de base. Allez, on va se casser, on va run. Putain. ah hein, C'était pas là Où est-ce que c'était Bah non, c'est pas ici. Bon, bah on y va. <rire> on y va tranquille, c'est pas grave. On ne doit pas tirer en avançant, c'est dommage on faut pas trop en demander non plus En même temps bon, On va appuyer là-dessus Et ça nous ouvre ce petit mécanisme Impeccable Comme mon avis, on va pouvoir y accéder Comme ça Ça va être chaud Ah oui, d'accord, oui Il va falloir Monter sur ces caisses-là en face ah la maniabilité c'est pas du Mario 64 non plus hein. ça c'est clair et net hein. on est très loin de la. de ce qui se fait de mieux sur la. sur la 64. Hein. Bon eux on va les niquer parce qu'ils commencent à me gaver. Avant de crever bêtement. Wouah, vas-y, je fonce sur le missile là. et dégage de là toi pas m'emmerder longtemps que je puisse faire mon truc tranquillement quoi. c'est déjà assez difficile comme ça à manipuler ouais. alors que le gameplay est pas foncièrement euh, mauvais je trouve franchement ça ça répond bien et tout c'est vraiment dommage pour l'instant c'est c'est dommage voilà voilà ce qu'on peut dire. Alors je sais pas si on peut faire quelque chose sur ce slip là-bas. Je voudrais essayer d'aller le récupérer histoire de voir si ça fait quelque chose. En plus il brille donc il y a forcément un truc à faire avec le slip. Hein. si je fous un coup de fouet et tout dessus ça va le faire quelque chose mais bon je, je vous avoue je suis bien tenté d'essayer de, de choper le ce slip là-bas regardez ouais, il se met même pas en face et tout c'est c'est la misère hop allez fait que dalle, là j'essaie de taper dessus, ça n'a rien fait donc euh, bon on va essayer une dernière fois de sauter dedans et de l'attraper, je sais pas si ça peut faire éventuellement quelque chose, mais sinon on va pas s'éterniser là, on va passer à la salle suivante, allez c'est parti on va à la salle suivante parce que à perdre, pas perdre trois piges à aller là-bas ah merde Allez, let's go. Voyons. Je sais pas ce que c'est, ces espèces de piaf là, bizarres. Ils sont pas très beaux. <rire> en tout cas, ils sont pas amicaux, ça c'est certain. Power. On se retrouve dans la première salle, en fait, avec l'espèce de hamster là. Cours Ah, voyez, le slip euh, <rire> se décale. Si ça change quelque chose, on n'a aucune idée. Ah je l'ai carrément tué là. Sympa. <rire> normalement, nos amis vont repop ils vont être de nouveau là-bas. Voyons un peu. Ah, c'est même pas revenu. Par contre, je vais pouvoir normalement le récupérer le, le slip. C'est n'importe quoi ça, récupérer un slip. Non, mais sérieux. C'est ouf. <rire> mais saute, bordel. Oh, peut-être que je shoot dedans directement, je sais pas, avec le... Avec ma tête. <rire> Regardez, vous voyez, il glisse, il glisse tout seul, en fait. Hein. C'est... en faire hein, ce putain de slip là pas rester coincé à l'énigme du slip quoi si je tire dedans peut-être non éventuellement putain de câble Ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Ah, par contre, là, il y a un petit interrupteur à appuyer, j'ai vu. J'avais pas vu tout à l'heure. Ok, d'accord, bon, j'ai compris. En fait, il va falloir le décaler jusqu'au bout, je pense. Donc là, ça va être la même chose dans, dans cette salle-là, je pense. Pour le temps que ça arrive au cerveau hein, Yoshi voilà nous les poulets euh, horribles là <rire> putain ils ont une sale gueule ces trucs allez voilà on va le décaler une nouvelle fois jusqu'où il va aller cette fois-ci pas très loin Profiter pour regarder également s'il n'y a pas un autre interrupteur à actionner. Ça pourrait faire gagner du temps au lieu de chercher pour rien. Apparemment, non. Euh... Bon, bah, il est ici maintenant. Ouais. Ça fait que dalle, ça fait que dalle. Euh, voyons là-bas. Ah, Peut-être ah. l'exploser en balançant une. un truc dessus. Éventuellement. Ah, c'est vrai que quand on regarde comme ça, en fait, il est assez loin de moi. Je sais pas ce que c'est ces trucs en fait que je viens de balancer. Enfin, c'est des bombes en fait. Pas terrible. Par contre c'est bien, c'est efficace, ça les dégomme les autres là tout de suite. Hein. Ça c'est cool. Putain par contre là ils ont repop, évidemment. Ça bon, va, ils sont faciles à éviter en fait leur... Bah ben, voilà un nouveau truc qui vient de s'activer. Alors c'est lequel C'est pas ici, ça doit être là-bas je pense. En fait c'est un peu aléatoire la manière dont les trucs se débloquent, faut vraiment... Euh... En fait on est obligé de galérer quoi. Obligé de galérer et de chercher. C'est assez surprenant. As cette caméra, me donne le... Tournis, laissez tomber. Allez, c'est une horreur, hein, sérieux, c'est une horreur, hein, je vous, je vous invite à l'essayer pour, euh, pour vous rendre compte vraiment de. De la misère de cette caméra quoi. Quand je trouve pas le deuxième interrupteur là, je suis un peu emmerdé. Pour le coup. D'accord. Les bugs. J'essaie de retourner là-haut vite fait, histoire de jeter un oeil. Bon, J'imagine que ça n'a pas changé grand-chose. En plus, je viens de buter le hamster, donc euh, là... Bon, J'aimerais bien vous terminer cette énigme du slip pendu avant de... Enfin, avant de s'arrêter là. Hein, de se quitter là, je pense que... Vous en aurez vu assez pour voir si ça vous branche ou pas, d'essayer ce, ce Air Gym 3D. Putain, mais je comprends pas en fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce truc C'est pas faute d'essayer de prendre de l'élan, mais vu qu'on a du mal à apprécier les distances, euh, à chaque fois que, vous voyez, <rire> à chaque fois que vous avancez, en fait, vous, vous retrouvez directement euh, à l'étage en dessous, quoi. Puis là-bas, j'avais, un... Pourtant j'avais allumé un interrupteur, mais j'ai rien vu du tout, quoi. Et eh oui. Putain, mais c'était là-bas, merde. Je suis mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Ça se confirme, les amis, ça se confirme. Allez, on va prendre cette porte. Je pense qu'on va arriver à la dernière étape du, du slip. Putain <rire> Un peu plus de monde là. Waouh! Oh, je sais pas ce que c'est, ces espèces de saloperies là, ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Hop. Merci le hamster. Normalement, on est bon là à pouvoir le récupérer et là on va le buter <rire> excellent <rire> n'importe quoi normalement je devrais pouvoir récupérer le fameux slip par contre je vais faire gaffe à pas crever parce que s'il y a des mobs dans le coin je voudrais pas qu'ils aient ma peau voilà bah, écoutez voilà j'ai récupéré le slip du comment il s'appelait là le commandant je sais pas quoi là on va aller, on va retourner le voir hein, à mon avis on va lui rendre il va sûrement nous filer des trucs d'ailleurs putain qu'est ce que ça rame on va se manier parce qu'on va être poursuivi par les grenades en théorie et ouais voyez Normalement lui il est tout en dessous. Ça hein. va me faire sauter sur la grenade quand même. Ah mais j'avais oublié ça là tout à l'heure. Nickel. Wow. C'est chaud. Voilà, oh la vache. Où est donc le colonel croupion Bah voilà, c'est lui que je cherche. Le colonel croupion. Je suis le sergent d'artillerie. Vache Poutine, <rire> n'importe quoi. Le collet a été capturé et mis dans un camp de coque-centration. <rire> ah putain, l'humour de ouf. Euh, selon l'article 432 alinéa 27 du code Pecno, je suis obligé de, de rendre tout linge de corps. Emporte-le, de toute façon, il n'est pas à ma taille. Et ben bah, merci, mais qu'est-ce que je vais faire de ce, de ce slip Ah, il me donne quand même une petite mamelle. C'est bien vu un pierre caneton, jolie étoffe ce mec a du goût <rire> tu as l'air d'un dur soldat euh, comme il nous en faut tue la poule aux oeufs molotov là-haut avant qu'on termine en chair à saucisse tranquillisez-vous, c'est moi qui vais la faire sauter ce poulet aux petits oignons <rire> ah c'est peut-être un boss du coup là on va récupérer la la mamelle et on va aller voir jusqu'au boss, peut-être, à la limite, si c'est un boss. Je sais pas s'il faut retourner là-bas, je pense, hein, du coup. Euh, on va récupérer ça. Hop là Putain, c'était chaud à éviter. Moi, je vais retourner là-bas, parce qu'à mon avis, le la fameuse poule, là, c'est le, ça va être le boss. Que je sois retourné en arrière. Là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Ouais, je suis retourné en arrière en fait. Putain de caméra aussi. Comment veux-tu aller dans le bon sens Ça te paume totalement quoi. On va regravir tout ça vite fait. On va essayer de se manier. histoire que la vidéo dure pas non plus trois plombes. Parce que là, c'est que le début du jeu donc c'est pas non plus. Euh hyper transcendant. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je regrette pas de de ne pas l'avoir acheté à l'époque. Euh... Pourtant, on l'a attendu. Ce jeu. -là. Il était un peu sur la sur la wish list ou quoi. Comme je le dis souvent. Ah merde, putain, je suis con. Ah bah voilà, du coup, la porte est ouverte là-bas. Donc, à mon avis, c'est le boss. Au bout de cette salle. Voyons voir. Non, pour l'instant non. Ah si, on entend des poules, donc forcément. On a toujours ces grenades. Par contre, je vais essayer de récupérer toutes les boulettes, donc... Waouh, c'est chaud là. Il y en avait un max. Ça, la musique est hyper répétitive. J'espère que c'est pas la même musique tout le long du jeu quand même. J'aurais pas fait une erreur pareille quand même, mais bon. Bon allez, on s'en fout. On va pas récupérer les trucs sans arrêt là, en faisant un remake de de Yoshi Island. <rire> Ouais. I feel great. En plus, il y en a un max quoi, de no. Ces grenades là. Ah, C'est chaud à éviter là. Il y en a 50 000, ça ramadonf, euh, il court à 2 à l'heure. Putain, regardez-moi cette poule là. <rire> Power. Alors là il y a deux pièces Allez on va y aller sur celle-ci pour voir Encore des Des poules Si je roule ça va plus vite L'animation en boule est pas mal aussi d'ailleurs Petite phase plateforme là-bas. On va essayer de ne pas se gaufrer parce que... On va les défoncer direct. Ok, ok, ok. Hop là T'as les phases de plateforme, elles ont l'air quand même bien chaudes. Ah, la voilà, la fameuse poule. Bon, ça va, je peux sauter quand même par, euh, par au-dessus des... Des missiles assez facilement. Je fais le max pour récupérer quand même de l'énergie au passage. Euh... Alors, faut que je fasse gaffe aux mines quand même. Pas me faire euh... dégommer par les mines. Alors là, il faut passer par là. Non Ah putain, je suis tombé Ça me rend ouf cette caméra, ça me rend ouf Déjà que ça lag, putain, c'est pas évident. Alors si en plus euh, la caméra elle suit pas, euh, pas rien faire pour, pour nous. Hein. Regardez, je peux même pas tourner Bon c'est bon, il est mort. Ça c'est une espèce de pomme, je crois. Hop. Là, je vais me péter la gueule si je descends. Et ouais, mais c'était sûr. C'était sûr. On va essayer de passer par un autre chemin, à la limite pas sûr qu'on puisse, non. Bon, ce qui est bien, c'est que les ennemis, ils repopent pas à... à tout bout de champ non plus. Putain, mais comment veux-tu avancer ici C'est pas possible. Ouais, voilà, il suffit. En fait, il suffisait de passer de l'autre côté. Encore faut-il, ça... fallait-il le savoir Toujours même problème, hein, c'est pas très bien indiqué, pas très bien. Euh... Pff, allez Allez, il tourne la tête, putain <rire> Eh ouais pff, Ça me rend dingue, ça C'est. Moi, je sens que je vais vite ressortir le. Le Super Mario 64, hein, je vous le dis. à deux doigts mais non pourquoi il glisse Pff oh là là oh là, là, oh là là heureusement qu'on perd pas des vies hein. je serais déjà game over depuis belle lurette de toute façon, RSOM Gym sur Super NES avait la, euh... avait la réputation d'être difficile. Euh, je me souviens, nous d'ailleurs, à l'époque, on l'avait, euh, je crois, jamais, jamais fini. Ou peut-être avec les... les cheat codes. Euh, C'est possible. Ah oui, en fait, il faut gérer vraiment avec la... avec la caméra comme ça. Voilà. On a fait exploser la poule, elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer voilà, c'est ça. Bon, et eh bah ben écoutez. Euh, putain, c'est dommage que ça termine pas sur une fin un peu. Un truc un peu plus classique, là. Une fin de mission, quelque chose. Ça me fait chier de vous laisser comme ça, là. Un peu à l'arrache, quoi, on va dire. Histoire d'avoir rempli quand même un objectif, quoi. Parce que là. Fait un peu de l'amour. Ouais, ce que j'ai fait, ça Ça n'a pas servi à grand chose. Bah écoutez, on va se laisser euh, ici pour cette fois. Hein. On va pas aller plus loin. C'est déjà pas mal. 54 minutes sur Airsung Gym. Je pensais pas que je les ferais sur cet Airsung Gym 3D. Euh, bah j'espère que ça vous a plu ou en tout cas que ça vous a... Montrez si vous aviez envie de vous le faire ou non. Euh, très sincèrement, il euh, y a beaucoup mieux en plateforme sur la, sur la 64. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Euh, on ne le trouve pas facilement à tous les coins de rue, hein, ce, ce Airstorm Gym. Moi, je ne l'avais jamais vu nulle part. Euh, je suis content de l'avoir trouvé pour pouvoir l'essayer, mais très sincèrement, euh, optez plus pour du, pour du Mario 64 ou du Banjo et Kazooie. Bah écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi The et oldiesrising.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou